Oui, je voulais vous, vous remercier là, au nom de la Mission pour la place des femmes au CNRS, pour, je pense, ce colloque extrêmement riche. Donc, merci à tous les intervenants. D'abord, les présentations sur les aspects genre dans trois choses constitutives de, du parcours de doctorant. C'est... Euh, à la fois les questions de mobilité, de, de perception, de, de, de l'équilibre vie privée, vie professionnelle, et puis euh, tout ce qui concerne la perception aussi des, des enseignants-chercheurs. Les témoignages de, des doc, de nos doctorantes, post-doctorantes et euh, jeunes chercheuses, je pense, ont vraiment montré qu'il y a... Des, des jeunes femmes qui partent euh, pleines d'enthousiasme dans des études supérieures qui, à un moment, sont prises peut-être par euh, un doute, comme ça. Elles se posent la question, mais euh, est-ce qu'on est légitime ici Ça m'a frappé le, le terme est, est revenu plusieurs fois. Certaines ont parlé aussi d'ambiance sexiste, d'autres euh, ont senti que c'est très, très élitiste, que... Finalement, elles ne sont pas suffisamment en contact avec d'autres personnes, avec d'autres femmes. Euh, tout ça fait qu'elles euh, se sont posées des questions à, à travers une prise de conscience. Euh, bah, finalement, je suis la seule femme dans ce groupe. Euh, et euh, bah, oui, finalement, il y a des propos sexistes. Donc, cette prise de conscience a été très, très bien décrite aussi. Comment est-ce qu'elle souhaiterait voir développer Je pense que ça a été très important. Euh, sans doute, voilà, pouvoir partager des expériences, pouvoir euh, avoir des, des modèles de femmes, mais pas, force, pas juste Marie Curie, comme vous l'avez très bien dit, euh, des femmes beaucoup plus accessibles, qui sont pas forcément des stars, mais euh, voilà, qui ont bah, vécu des choses, ou peut-être peut des doutes, mais ont réussi aussi. Et euh, vraiment, je, je voulais euh, vous remercier euh, toutes. Euh, en tout cas pour euh, que ce soit euh, Léa, euh, Marguerite, euh, Alexandra, Mélodie, euh, Suzanne, c'est euh, des témoignages très très importants. Et à partir de là, on a vu que eh bien, certaines choses existent déjà, il y a des, des réflexions, il y a des actions qui sont mises en place, un peu mises en place, c'est euh, euh, que malheureusement euh, elles portent un peu leurs fruits, mais on a l'impression que les initiatives viennent un petit peu de partout, elles, elles débutent, est-ce qu'elles sont poursuivies Donc euh, on a vu, il y a des très belles actions euh, qui ont été entreprises, le besoin de sensibiliser, je pense, euh, et de former, y compris les personnels, pas juste les étudiants, tous les personnels, que ce soit chercheurs, IT, c'est quelque chose de très important. Euh, effectivement, qui ne peut pas être fait juste avec euh, des référents. Comme vous le dites, c'est souvent une question de conviction. Il faut travailler avec des associations. Il y a des théâtres forums des choses différentes. Il y a des tas d'outils de communication. Il faudra voir ça un peu plus en détail. Il y a des une expérience de mentorat qui a été faite, est-ce qu'elle peut être développée ou pas On se pose des questions au niveau recrutement, peut-être certains critères aussi, est-ce qu'il faut mettre des observateurs, des référents parités Quels sont, voilà, diversifier les profils, a-t-on dit, à un moment, euh, euh, pour, euh, au niveau du recrutement Donc, euh, excellence, est-ce qu'il y a d'autres euh, différents types d'excellence donc, toutes ces questions-là, je pense qu'on se les pose. Il y a des réflexions qui sont menées, il y a des études qui sont publiées, il y a des actions qui sont entreprises, et qui convient maintenant, j'allais dire, de les faire remonter à notre direction, en, au, notamment au président directeur général, qui en a fait une priorité, pour qu'on puisse vraiment afficher et mettre en place de façon plus concertée des actions et vraiment suivre les résultats que ça porte. Je pense qu'il faut dépasser le stade un petit peu laboratoire d'idées et qui est la première étape et qui est indispensable pour ensuite bah, vraiment développer ces actions et, euh, et voir qu'elles montrent des résultats parce que c'est vraiment les chercheuses de demain, la recherche de tous les jeunes chercheurs, pas seulement les femmes, mais euh, évidemment c'est tous les jeunes chercheurs dans, dans ce monde qui, qui bouge, où il y a d'autres métiers aussi qui sont intéressants. Et euh, pour maintenir ça, on va donc essayer de, à, de synthétiser tout ce qui a été dit, d'en de, retirer un petit peu la, la, la quintessence pour faire des recommandations, faire remonter, voir comment on peut mieux se coordonner, puisqu'il y a énormément de choses qui existent, où, relativement, j'allais dire, mais euh, parfois, on sent réelle concertation. Donc, euh, on va faire ça si possible. Et en tout cas, je vous remercie tous et euh, tous ceux qui sont intervenus aujourd'hui aux deux tables rondes, les, les, les présentations, les modératrices, et, euh, et puis mon équipe, euh, Mathieu Arbogast, Ilham Bunahera et Leticia Oaro, qui, toutes les, qui ont énormément contribué à ce que ce colloque puisse être organisé dans les meilleures conditions. Voilà, je vous remercie.